Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir, aujourd'hui on fait la dégustation numéro 17, le Blueberry Yum Yum. J'avais déjà grainé, ça, ça veut dire que j'ai recommencé la vidéo quelques fois. Merci à Mathieu, Mathieu là, qui m'a donné du Blueberry Yum Yum en main propre. Euh, c'est pas la première fois que tu donnes du cannabis, je te remercie pour ton Girl Scout Cookies et surtout pour ton Quantum Kush qui est vraiment euh, supérieur pour moi, à cause de la ronde, j'ai ai vraiment aimé le Quantum Cush que tu m'as envoyé. Je vais rouler ça tout de suite, grosse vidéo aujourd'hui, grosse vidéo. Euh, pour faire cette vidéo, ben, on va déguster le Blueberry Yum Yum, j'ai été faire un petit peu une petite recherche sur le site de Leafly. Et pourrais, je voulais vous répéter, que le, ben, pas vous répéter, mais pour vous le dire pour la première fois, que le site de Leafly, ben, c'est privé, hein? ça appartient à, à quelques personnes, et puis euh, ça n'appartient pas à une compagnie de cannabis. Euh, je pense que vous avez induit en erreur, mais je pense que c'est vraiment... Leafly, ça appartient à Leafly, il n'y a pas personne d'autre euh, qui a des parts là-dedans. Si je me trompe, écrivez un commentaire, puis euh, dites-moi non, non, non, ça appartient à telle compagnie, mais avant je pensais qu'à... Leafly, hein, c'est L-E-A-F-L-Y. C'est un site là, qui donne beaucoup d'informations sur les variétés de cannabis. Euh, mais moi, je pensais que ça appartenait à une compagnie de cannabis. Puis peut-être qu'il pouvait avoir. Il pouvait peut-être influencer là, les, les, les, les notes là, 4 sur 5, 5 sur 5. Mais je pense que c'est vraiment euh, à part. Là, donc, puis ça, ça, ils ne peuvent pas être influencés vraiment. Donc, Blueberry Yum Yum, le sujet que je veux vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de mon ancienne vidéo, euh, les pills, des pelules. Euh, dans ma vidéo, je dis que la première pelule que j'ai prise dans ma vie, j'avais l'impression que c'était un 5-8% de THC, et puis après ça, je me suis revisé. puis je pense que c'est un 10% de THC. Et puis là, euh, j'en ai juste pris trois pilules euh, en deux jours. Il me reste encore 27 essais à faire. Et puis, euh, il y a des abonnés qui m'ont dit qu'il y a un calcul à faire, un calcul mathématique. Pareil comme les joints pré-roulés. Donc, euh, sauf que là, j'ai eu deux personnes, là, euh, vous devez vous reconnaître. Vous aviez chacun chacun votre théorie, puis là moi je m'avais tout complètement mélangé, vous étiez convaincus tous les deux. Donc, pour en avoir le cœur net, Winman va appeler la SQDC. On va leur demander comment faire pour savoir. Dans une pelule, c'est quoi le taux de THC? Quand on regarde sur le site de la SQDC, c'est écrit modéré. Modéré, c'est pas moyen, c'est faible. Donc les pelules que j'ai ici de Pinkush à 8.37 mg, pour eux, c'est considéré faible, le site internet. Euh, Écrivez-moi dans les commentaires comment vous pensez euh, que... que ben, de toute façon, je vais appeler, donc on va avoir la réponse. Mais j'avais deux théories, je ne vous, vous expliquerai pas les deux théories parce qu'il qui est une des deux qui n'est pas bonne. Une des deux qui n'est pas bonne. Donc, ça va nous mélanger plus que d'autres choses. En gros, les deux personnes me disaient qu'il fallait que je prenne le 8.37 et le diviser par un chiffre. Euh, et cela me donnait le taux de THC de ma pelule. Donc, euh, le 8.37, tous les deux avaient ce premier chiffre-là, mais on le divisait par un chiffre différent. Blueberry Yum Yum. Il est différent que juste le Blueberry. Mathieu, ce qui m'envoie comme cannabis, c'est toujours goûteux. Toujours goûteux. Euh, c'est pas du cannabis là, qui a passé au micro là, qui a pas été passé là, pour euh, irradiation. Hein? On sait que le cannabis à la SQDC, c'est tout irradié. Hein? C'est sûrement passé sur un tapis, puis qu'il y a des rayons... Euh, des rayons qui, qui, qui, qui passent en travers, hein, pour enlever la moisissure, les bébites, euh, pour atteindre les objectifs de Santé Canada. C'est peut-être pas du 4A, comme envoie de Mathieu, euh, mais c'est assurément du 3A. Euh, très, très goûteux. N'oubliez pas qu'au Québec, hein, c'est juste la SQDC, c'est ça la loi. Faites attention, c'est seulement l'HQDC au Québec. Si je regarde un peu sur le site de Leafly, euh, le Blueberry Yum Yum, ce que, en train de, ce, que je, ce que je suis en train de fumer, c'est un mélange de Blueberry et un mélange de, on pense, le Durban Poison. Et Le Durban Poison, hein, on, ça vient d'où? On connaît ça. Il hein? faut prendre le Durban Poison pour faire du Girl Scout Cookie. Donc, le Blueberry Yum Yum, c'est fait avec du Blueberry et du Durban Poison, mais ils ne sont pas sûrs, ils sont pas sûrs. C'est écrit, euh, son autre parent est soupçonné d'avoir été un Durban Poison Sativa. C'est clairement un sativa. Et puis ici, on nous dit là, que les gens en général ont des effets d'être de heureux et puis qu'on peut les utiliser ça à tout moment de la journée. Donc, euh, en général, hein, dans la, quand on peut utiliser ça en tout temps, c'est souvent un sativa. Euh, ça nous réveille, hein, ça, ça nous rend créatif ça, ça nous fait travailler le cerveau, ça fait penser beaucoup, beaucoup. Ceux qui n'aiment pas trop penser, puis que. Ils sont une machine à penser. Faites attention, cette ça ça fait encore plus penser. Donc, euh, c'est peut-être pas ça que vous voulez euh, tout le temps. Pour le goût, euh, sur le site de Leafly encore, hein, le Blueberry Yum Yum, c'est pas sur le site de la SQDC. On nous dit, euh, arôme myrtille. De la myrtille, je pense que c'est un des fruits ça. Euh, des accents de menthe terreuse. Donc, de la menthe. Terreuse et de pain. Pain le p-i-n le sapin le pain un arbre. C'est du blueberry -um yum que j'ai ici. C'est un peu déçu qu'il ait qu pas euh, goût de bleuet goût fruité. Euh, myrtille, c'est quoi exactement myrtille? On va aller voir ça sur Google. Myrtille. C'est un petit fruit ça. Ah, écoutez, c'est pareil comme le bleuet. Euh, c'est des bleuets. Ce sont de petits baies de de couleur bleu vio. Couleur bleu violacé. Pourtant, c'est écrit, les myrtilles sont des petits fruits rouges produits par diverses espèces de genre vaccinium. Hey, c'est bien, bien compliqué. Euh, mais ils disent que c'est rouge, puis les, toutes les images que j'ai sur Google, ils sont toutes bleues. Ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est carrément là, des bleuets, je ne comprends pas. là. Fruits rouges, fruits rouges. Je comprends pas, man. Ils disent tout de fruits rouges, puis c'est toutes des photos de bleuets que j'ai. Ça doit pas être des bleuets, ça doit être des myrtilles. Donc le blueberry yum yum, euh, ça goûte la myrtille. Hein? On va dire ça comme ça. Et puis euh, la menthe. Je goûte pas la menthe. Peut-être un petit peu terreux. Une petite affaire, mais très agréable, très agréable. Euh, terreux, c'est pas épicé, donc euh, c'est très agréable. Il n'y a pas de trouble avec ça, mais Mathieu, vraiment, euh, je pense que j'aime mieux Blueberry um, Yum que ton Girl Scout Cookies. Et puis, euh, mais haut oh, oh, oh, oh, oh la main, le quantum, le quantum Kush plante ces deux-là euh, pour ce qui est de l'arôme. Je pense même la qualité, mais le cannabis que tu m'envoies, je pense que tu te le procures tout au même endroit la qualité est tout le temps égale. Euh, souvent, c'est un petit peu comme ça. Quand on commande du Broken Coast, la qualité est toute égale. Quand on commande du Exo, la qualité est toute égale. Euh, c'est vraiment, vraiment quand une compagnie fait une autre marque, comme, euh, mettons, Afria fait du Riff, fait du Soleil. Donc, il y a des différences là, de, de ce côté-là. Donc, euh, merci Mathieu pour le Blueberry Yum Yum qui a été connu par Lou de Chris.